Salut, bienvenue dans cette vidéo Je vous fais cette vidéo particulière aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ce que j'ai sur le cœur et comme toujours de vous emmener avec moi dans, dans cette aventure. Euh, je suis Caroline, je suis herbaliste, je suis l'auteur du blog Mes Recettes Naturelles. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'aide les femmes sur mon blog à changer leur vie et leur santé en créant leurs propres produits naturels et avec les plantes. Euh, pour tout vous dire, ces derniers mois j'ai fait un gros travail sur moi j'ai vraiment appris à, à ressentir, à écouter pleinement mon intuition et à entendre les signaux que l'univers envoie et que mon corps reçoit. C'était déjà comme ça en 2017 que j'avais plongé dans l'écriture d'un blog. C'est aussi comme ça que j'ai embrassé la magie des plantes médicinales et que je suis devenue une herbaliste complètement passionnée. Euh, qui m'a conduit aussi à créer des programmes de formation pour justement aider les femmes à changer leur vie et à reprendre leur santé en main avec des produits naturels et toutes les merveilles que la nature peut nous apporter. Enfin, Aujourd'hui, je sens quelque chose très fort qui m'appelle et qui vraiment est totalement aligné, qui fait vibrer mon énergie. Et euh, voilà, je pense que vous pouvez le ressentir là, rien que d'en parler, il y se passe un truc fou. Donc, euh, pour être complètement aligné, je vais faire deux choses dans cette vidéo. La première chose, c'est que je vous offre mes meilleures formations un super prix que je referai plus, voilà, c'est one time, euh, parce que je sais que j'ouvrirai plus ces formations avant un, un long moment. Et puis, bah, je sais très bien aussi que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous financièrement en ce moment. Voilà. Donc, euh, ces formations, c'est Savons au naturel et la grande transition qui vont vous permettre de vous libérer des toxiques, de prendre soin de votre santé et de faire des économies importantes, années. Après année, après année. C'est 500 euros dont on parle, que moi j'économise chaque année pour une famille de 4 personnes. C'est quand même pas rien. Donc avec savon naturel et la grande transition, vous saurez faire vos savons, tous vos cosmétiques pour le corps, le visage et prendre soin de votre maison au naturel. Donc je vous offre quoi 30% de réduction sur les savons naturels. 50% de réduction sur la grande transition. Je vous donne pas le prix final parce que je sais pas, je ne l'ai même pas calculé. Voilà, je fais ça comme ça. Tout ce que je sais, c'est que cette offre, elle va pas durer dans le temps parce que j'ai besoin de vraiment limiter le nombre de personnes qui vont en bénéficier pour pouvoir euh, bah, suivre en fait mes élèves comme elles le méritent, c'est-à-dire avec toute mon attention. Donc le lien, il sera quelque part sous la vidéo. Voilà, ne partez pas parce que voici la deuxième chose importante de cette vidéo. Cette fois-ci, je vais m'adresser aux entrepreneuses du naturel, toutes celles qui sont dans le bien-être, dans l'énergie, dans la santé au naturel. Je sais comme c'est difficile de faire entendre votre voix. Je sais que c'est complètement décourageant de ne pas arriver à faire venir à vous les clients qui sont faits pour vous, ceux qui sont appelés par votre énergie, par votre message, qui comprennent ce que vous voulez faire. Et je vais vous dire un truc, c'est pas la taille de la communauté que vous allez réussir à construire qui va faire votre succès, c'est vraiment sa valeur. Donc si vous vous découragez, qu'est-ce qui se passe ben, Vous allez travailler des heures et des heures noyées dans les réseaux sociaux et noyé dans Internet parce que c'est obligatoire de passer par là aujourd'hui. Et donc vous allez avoir des abonnés, mais ces abonnés ne deviendront pas des clients. Très probablement, vous avez déjà investi dans des stratégies qui sont toutes faites qui auraient dû vous rapporter des centaines de clients et des milliers d'euros, et ça n'a pas marché, et ça ne marchera pas. Parce que toutes ces techniques automatiques, euh, elles ne vont pas fonctionner pour vous, parce que ce n'est pas ce que vos clients attendent. Au contraire, euh, ils vont le ressentir. Je vais vous dire un truc, ne vous découragez pas, parce que vous n'êtes pas toute seule. Pourtant, j'ai été plusieurs fois entrepreneur, j'ai créé des activités différentes, à chaque fois, j'ai toujours voulu y mettre toute ma passion, toute mon énergie, pour créer une communauté de clients, qui résonnent avec mon énergie, qui grandissent avec moi et qui euh, libèrent leur potentiel. Et tout ça je l'ai construit sans jamais renier mon authenticité, bien au contraire. Pour une professionnelle du marketing comme moi, je peux vous dire que ça c'est un sacré challenge qui euh, m'a forcé à mettre à plat euh, toutes mes croyances, toutes mes techniques parce que le marketing, c'est mon métier, que c'est quelque chose que j'ai exercé pendant plus de 15 ans à différents niveaux, dans des grands groupes. Donc, vous, les entrepreneuses du naturel, je sais comment faire exploser le, le plafond que, de votre business avec un marketing qui est puissant et qui est authentique. Parce que vous êtes beaucoup plus puissante que vous l'imaginez, vous avez un pouvoir que les autres n'ont pas. Ça vibre pour vous dans ce cas-là, je vous invite à continuer la discussion avec moi en message privé. Voilà, je vous envoie vraiment tout mon amour. J'espère que cette vidéo euh, résonnera pour vous et voilà déclenchera des petits déclics dans votre tête pour euh, passer à l'action, pour changer les choses. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye